Couleur, noire. On sélectionne tout le texte pour le mettre en gras. On sélectionne uniquement le titre pour le mettre en italique. On étire la zone de texte. On prend l'outil Sélection et on centre le titre dans la page.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 Dans la barre des fonctions et attributs, on choisit l'épaisseur de la ligne, la forme de la flèche, le style de ligne et la couleur en choisissant un rouge. On trace les principales lignes de fuite. On sauvegarde le fichier dans son espace de travail en activant la commande Menu Workspace, Fichier, puis Enregistrer sous. La préparation du corrigé permet de s'entraîner à la manipulation des outils.